Chers traders et investisseurs, mercredi 10 juin, bonjour. Alors Les marchés sont en totale attente des décisions de la Fed ce soir qui normalement ne devraient pas être accompagnées d'une grosse surprise et en attendant, ils consolident dans le calme. Nous avons ouvert ce matin relativement en hausse, puis cela a consolidé est légèrement remonté à l'heure où nous réalisons l'enregistrement en tout début d'après-midi. Et à ce stade, il est impossible de dire si les marchés iront chercher des plus hauts, en particulier sur le DAX à court terme, alors que le Nasdaq, comme on le sait, bat des records plusieurs fois par semaine, ce qui reste très très impressionnant. Donc, les marchés nous paraissent à ces niveaux-là, trop élevés, mais il n'est pas certain du tout qu'il retourne tout de suite voir le sud. En conséquence, nous vivons au jour le jour. Bien évidemment, il ne faut pas prendre de nouvelles positions de swing trading. Bien malin celui qui sait où seront les marchés d'ici ne serait-ce qu'une semaine ou un mois. Et seul le day trading paye. Dans ce Contexte, nous avons réalisé ce matin de nouveau un strike avec trois ga médailles gagnantes sur trois, non, pardon, trois trades gagnants sur trois accompagnés de trois médailles. Espérons un après midi aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.